Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Dog News concernant Uncharted cette fois puisque c'est donc officiel, Uncharted rejoint Jack and Dexter dans le placard des jeux terminés par Naughty Dog. Interrogé par le magazine Buzzfeed, Nell Druckmann, le co-président de Naughty Dog, a confirmé l'information en déclarant pour nous, Uncharted a été un succès fou. Uncharted 4 était l'un de nos jeux les plus vendus. Nous sommes en mesure de mettre notre dernier coup de pinceau sur cette histoire et dire que nous, donc Naughty Dog, avons terminé. Nous allons de l'avant. C'est donc terminé et cela ne nous surprend pas vraiment. Depuis pas mal d'années sur Naughty Dog Mag, on vous parle d'un nouvel opus d'Uncharted. En revanche, depuis plus de deux ans maintenant, on ne cesse de vous dire que Naughty Dog ne devrait pas être à la tête du projet et qu'au mieux, les équipes des Dogs pourraient superviser le projet. Il faut savoir qu'en 2015, quand Neil Druckmann et Bruce Trailey ont repris le développement d'Uncharted 4, la condition était de clôturer les aventures de Nathan Drake et d'en finir avec la licence Uncharted. Chose qu'ils ont fait en mai 2016 avec Uncharted. Uncharted 4 et en août 2017 avec le stand-alone The Lost Legacy mettant en scène Chloe Fraser et Nadine Ross. Ainsi, ce n'est pas une surprise de voir Naughty Dog confirmer l'arrêt de la licence Uncharted. Uncharted devient donc la 8 huitième licence à l'arrêt de Naughty Dog après Ski Crashed, Dream Zone, Keef the Fifth, Rings of Power, Way of the Warrior, Crash Bandicoot et Jack Dexter. Désormais, il n'y a qu'une seule licence active chez Naughty Dog, c'est The Last of Us avec le développement sans doute d'une version PS5 de The Last of Us Partie 2, le développement de la partie 1 sur PC, l'arrivée du stand-alone multijoueur et sans doute de The Last of Us Partie 3. La dixième licence Naughty Dog, la première licence inédite depuis 2013, serait bel et bien en production d'après les bruits de couloir au sein de chez Naughty Dog et nous avons hâte de la découvrir. Il y a quelques minutes, donc quelques jours après l'annonce de Neil Druckmann d'arrêter la licence Uncharted chez Naughty Dog, hasard ou non, PlayStation a diffusé un nouveau trailer pour annoncer la fin des pénuries de PlayStation 5. Et dans ce nouveau trailer, encore une fois, très classe, on peut voir plein de séquences de jeux qui sont issus des licences PlayStation, que ce soit Kratos et Atreus dans God of War, Aloy dans Horizon, Ratchet et Clank ou encore Gran Turismo. Toutes sauf une seule séquence. À quelques moments on peut voir cette jeune fille blonde euh, qui est en train de chasser des trésors et qui nous fait penser à une Lara Croft ou à un Nathan Drake. Et bien entendu on ne peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il s'agit d'un teaser du prochain Uncharted avec une fille blonde qui serait Cassie la fille de Nathan et Elena. Donc hasard ou non on ne sait pas mais en tout cas le timing est assez étrange Entre la déclaration de Naughty Dog d'arrêter la licence Uncharted et ce mystérieux tease Donc affaire à suivre en tout cas vous pourrez suivre tout cela sur Naughty Dog Mag C'est tout pour nous pour ce Dog News On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et nous on se dit à très vite sur la chaîne Salut à tous